Bureau of Investigation Enquête à Arkham et autres contrées est un jeu d'enquête coopératif basé sur le principe de Sherlock Holmes Detective Conseil. Les joueurs enquêtent sur un mystère dans l'univers horrifique de Lovecraft. Les enquêtes n'étant pas rejouables, je ne dévoilerai rien des affaires ni même du scénario de démo. Dans Bureau of Investigation, nous sommes dans les années 30 et nous incarnons des agents de ce qui deviendra plus tard le FBI. D'étranges découvertes dans la ville d'Insmouth il y a un an, nous ont appris qu'il existe en ce monde des horreurs que nous ne soupçonnions pas. La boîte propose 5 enquêtes, et chaque enquête correspond à un livret. Après avoir lu l'introduction et mis en place les éléments, les joueurs ont accès à deux types de pistes, les entretiens et les investigations. Les entretiens permettent d'interroger directement quelqu'un, alors que les investigations nous envoient sur le terrain. La mécanique de Bureau of Investigation reprend celle des livres dont vous êtes le héros. Chaque piste correspond à un numéro dans un quartier. Si les joueurs veulent aller quelque part ou interroger quelqu'un, ils l'annoncent et se rendent au numéro correspondant sur le livret. Les investigations et les entretiens permettent d'en apprendre plus sur l'enquête et donc de découvrir de nouvelles pistes à suivre. L'introduction donne parfois un nombre maximum de pistes, mais il peut être possible de grappiller un peu de temps. Suivant l'affaire, différents éléments peuvent aussi être utilisés, comme un plan, le journal du jour un annuaire, etc. Les affaires étant complexes, mieux vaut prendre des notes. Lorsque les joueurs ont atteint le nombre de pistes maximum ou qu'ils décident qu'ils en ont vu assez, ils peuvent clore l'enquête. Ils choisissent trois lieux sur lesquels intervenir, puis regardent si le paragraphe existe dans le livret. Si c'est le cas, ils gagnent entre 0 et 7 points suivant le succès de l'opération. Le score final correspond au total des trois lieux. S'ils atteignent au moins 4 points, c'est une réussite. Sinon, mieux vaut ne pas savoir. Pour conclure, Bureau of Investigation est un jeu d'enquête très immersif. Les thèmes sont sombres et l'ambiance angoissante de l'univers de Lovecraft est bien retranscrite.